Salut tout le monde. Je suis pressé aujourd'hui, fait que même si je n'ai pour une heure à vous raconter, j'ai juste quelques minutes pour vous le dire, je vais parler plus vite. Ouais. Si je parle trop vite, par exemple, je pense que ça se peut bien que le monde ne se sente pas très bien. Ça se pourrait que je les bombarde et qu'ils ne m'écoutent pas trop. Ouais, ça se pourrait que j'articule pas assez clair puis qu'ils ne comprennent même pas les mots. Oui, mais oui, mais j'en ai beaucoup à dire, là, c'est important, faut que je le dise tout. il faut que je leur en donne pour leur argent, fait qu'il faut que je parle vite. Mais si je parle vite, puis je leur déverse tout, dans le fond, je le sais bien qu'ils vont en passer une partie, mais à un moment donné, il n'y a plus rien qui va passer, ça va être comme si j'étais dans le vide. Oui, qu'est-ce que je fais? faut que je parle vite, parce que si je ne veux pas qu'ils pensent que je leur en donne pas pour leur argent. « Oh, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais j'ai déjà entendu que si je déverse trop vite, dans le fond, ça va tout se ramasser dans le panier à papier du cerveau, puis ça va être du grand gaspillage. » Fait que non, je vais être obligé de faire des choix, parler moins vite, sinon ça ne profitera pas.